Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, pour le premier er décan, nous avons l'arrivée du soleil en Cancer, votre signe voisin, donc euh, il vous a quitté comme tous les ans, à la même date euh, à peu près, et euh, il est rentré chez votre voisin du Cancer qui gère euh, vos possessions, vos avoirs, votre argent, euh, tout ce qui est à vous finalement, tout ce qui est votre propriété, est géré par le cancer. Et votre première propriété, c'est quoi? Votre corps! Hein donc souvent on peut avoir des petits problèmes euh, de forme, de santé euh, en période de cancer, surtout que c'est un signe hein, où il y a beaucoup de hauts et de bas, donc euh, la forme ne sera pas toujours toujours au, au rendez-vous, mais peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi, hein, que là vous avez euh, passé des examens ou que euh, bon vous avez eu une période où, euh, où il y a eu beaucoup de boulot et que c'est normal que vous soyez un petit peu fatigué. Bon sinon ce qui va vous occuper le plus euh, dans, pendant la période cancer, ça va être vos moyens financiers, bien évidemment, alors peut-être parce que vous allez avoir envie de partir en vacances, euh, et qu'il vous faudra de l'argent pour ça, euh, peut-être que vous avez quelque chose à acheter, souvent en période cancer, hein, euh, le, le Gémeaux a euh, un important achat à faire, ça peut aller de la voiture à l'ordinateur en passant, un téléphone, portable, vous voyez, toutes tout ces choses de communication finalement, de communication et de déplacement qui sont de votre euh, registre euh, les Gémeaux. Euh, ensuite, euh, bon, euh, peut-être qu'il faudra aussi un petit peu surveiller votre alimentation, hein? il y a de la gourmandise euh, souvent, euh, quand le cancer euh, est comme ça en, en vedette, surtout qu'il y a d'autres planètes dans ce signe, donc euh, et puis si vous voulez vous sentir bien en maillot de bain sur la plage, c'est peut-être le bon moment pour faire un petit peu attention et perdre un, un ou deux kilos hein, avant les vacances. Musique Deuxième décan. Alors pour vous, le ciel est moins clément que pour le, pour le premier décan vous avez euh, cette dissonance de Neptune dont je vous ai parlé toute l'année, et elle est euh, actualisée euh, cette semaine, non seulement par euh, euh, Jupiter qui est en dissonance avec cette Neptune, mais aussi par Vénus qui est en dissonance avec les deux, hein, avec Neptune et avec Jupiter. Et Vénus, elle est dans votre signe, elle est dans votre décan elle va être donc euh, directement euh, impactée par cette conjoncture et d'une certaine manière vous aussi. Donc attention à tout ce qui va avec Neptune, c'est-à-dire trahison, dépendance, illusion, désillusion. Mais il faut aussi vous méfier d'une tendance à en faire des caisses, hein, à en faire des tonnes. Jupiter et Neptune sont vraiment deux planètes toutes les deux qui, euh, comment dire, donnent euh, trop d'importance euh, aux, aux événements, aux choses. Euh, on l'a vu hein, avec euh, tout, tout, tout les, toutes les manifestations qu'il y a eu euh, depuis le mois de novembre dernier qui ont été extrêmement mises en avant par toutes les télévisions, alors là je dis pas que vous allez passer à la télé mais que peut-être vous allez vous faire un petit peu de cinéma avec cette conjoncture. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, méfiez-vous hein, parce que vous, allez, euh, vous aurez affaire à quelqu'un qui sera trop dans la séduction. Ce qui est important pendant cette, euh, cette semaine, c'est d'être le plus lucide et parfois critique possible. Troisième décan, euh, toujours en Cancer, Mercure, votre planète, et Mars sont conjointes. Alors on peut penser que vous allez avoir des discussions un petit peu difficiles à mener parce que vous aurez affaire à un ou des interlocuteurs qui ne voudront pas euh, entendre raison, qui seront de mauvaise foi, qui vous entraîneront à, à à discutailler, alors que les choses pourraient se régler euh, plus rapidement. Il y a quand même Mars dans la, dans la conjonction, donc euh, il y a une notion de, de rapidité normalement. Mais euh, je vous dis, vous aurez affaire à des, des personnes qui peuvent être vraiment de mauvaise foi et qui peuvent essayer de vous manipuler. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse sous cette conjoncture, si vous si vous sentez hein, que la personne que vous avez en face de vous essaye de vous faire adopter son point de vue, ou de en tout cas de vous faire penser différemment, essayez de rester sur des rails, de ne pas vous conformer automatiquement à ce que l'autre va vous dire on a tendance à repérer, on repère ça hein, chez les Gémeaux qui ont tendance à suivre un petit peu le mouvement, à, à, à être... Vous savez, on dit que le Gémeau est un caméléon, ben c'est parce qu'il a tendance à se conformer un petit peu à la pensée générale ou à, la, ou à ceux qui sont autour de lui. Donc là, je vous engage à rester sur votre ligne à vous. De Deux bonnes journées pour vous, euh, enfin une, une et demie, hein, euh, vendredi et samedi matin, début d'après-midi, la lune sera en verso, c'est le moment idéal pour euh, prendre vos clics et vos claques et vous... et partir! Hein? Partir peut-être pour des vacances, partir pour le week-end, partir pour rendre visite à quelqu'un, ou aller faire des brocantes, ou une grande balade, enfin bref, pour ne pas rester entre vos quatre murs devant un écran